Il y a des, y a des, y a des Mais ça, ça a a des nous nous avons une institution qui est je vous assure, personne ne peut sur le projet parce que si sommes a baissé, on Par exemple, nous devons commencer à comprendre que y a qui des nous n'y a pas d'argent et dans le secteur Est-ce que cela, profondeur de Dede, Parce que y a dimension. Il y a des informations qui sont et superficielles, par exemple, qui des informations qui ni et qui des qui Il y a parce qu'effectivement, il y a des de trafic ici. Il y a des vruters. qui filles. Ils sont des gens qui sont folles. Ils sont de gens qui ceci cela Ils sont des gens Ils qui sont folles. qui qui qui sont qui ouais. Mais nous avons une organisation, nous avons une réunion. Si vous avez tout ce a Pendant très longtemps, vous avez fait un métier. Si ni, avez 20 kg, fait de 20 kilos, Vous de nous fait qui si vous êtes un si on compliquer, compliqué, ne pas que Vraiment, vous êtes un faufou. de êtes Je faufou. Vous êtes je faufou. Vous êtes un faufou. Vous êtes un personnellement, Vous êtes un je un faufou. Vous êtes Mais faufou. Vous êtes un faufou. Vous Vous êtes un faufou. Vous êtes un un que ne de nianguide s'il n'est qu'un d'art à nous parce que nous dit le cologne sauter selon le bouger drogue blanchiment d'argent